Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous expliquer quelque chose parce que cette question je dois la recevoir au moins trois fois par semaine des gens qui m'envoient des messages à travers les divers réseaux sociaux et qui me posent la question bah, « Mais tiens Anthony, quand est-ce que je vais passer mon permis ?» Ils me disent aussi bah, « Mais tiens Anthony, je suis complètement perdu dans ma formation, tu pourrais me dire où j'en suis, mon moniteur m'explique pas » et honnêtement bah, ça me fait beaucoup de peine alors vraiment je consacre ces quelques minutes à vous expliquer deux trois petites choses qui me semblent importantes et surtout vous dire à peu près quand est-ce que vous allez passer le permis de conduire. Ensuite il faut surtout se dire que quand vous apprenez à conduire Le moniteur peut travailler dans l'ordre qu'il veut Mais tu vois il va quand même y avoir un ordre assez logique C'est à dire que par exemple ça serait compliqué de t'apprendre le créneau Si par exemple tu sais pas faire une marche arrière Ou que tu t'as jamais encore travaillé le volant Ça veut dire que quand tu apprends à conduire Normalement tu as un livret de conduite Alors ce livret il peut à la fois être dématérialisé Mais il peut aussi être physique C'est à dire il ressemble à un cahier tout simplement Et à l'intérieur ben, je t'invite vraiment à le consulter Parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes pour toi. Ensuite, n'oublie pas quelque chose aussi d'important, c'est qu'à la base, ce livret est tout simplement obligatoire. Si ton moniteur de conduite ne te l'a pas encore donné, il est vraiment temps que tu lui poses la question de où est-ce qu'il est. Maintenant, à l'intérieur, tu vas retrouver quatre grandes étapes de formation qu'aujourd'hui on va plutôt appeler compétences. Pourquoi Parce qu'il y a quelques années, on te demandait de savoir faire ça, ça, ça et ça, et aujourd'hui on est plus dans l'auto-évaluation. En réalité, ce livret de conduite, ce programme de formation qu'on va appeler REMC, le référentiel d'éducation à mobilité citoyenne, ça veut tout simplement aujourd'hui dire que tu dois être capable justement de savoir est-ce que tu es capable de maîtriser par exemple les démarrages et les arrêts ou est-ce que tu ne sais absolument pas encore le faire et peut-être d'ailleurs que tu ne l'as tout simplement jamais vu. En fait, ce système de compétences, c'est un petit peu comme une pyramide, c'est-à-dire que plus je vais avancer, plus ça va devenir difficile et plus aussi je vais devoir être autonome, ce qui semble tout à fait normal. Maintenant, écoute bien ce qui va suivre. Je vais te mettre une photo quelque part par là pour que tu puisses vraiment savoir à quoi ça correspond. Mais d'abord, tu vas avoir la première compétence, c'est-à-dire finalement la maîtrise du véhicule. Alors ne m'en veux pas, je triche un petit peu, j'ai tout sur mon téléphone, pour la simple et bonne raison que même si je travaille tous les jours ces compétences-là, bah, je les connais pas toutes par cœur de tête, surtout que parfois, bah, tu le sais bien, en sécurité routière, on a un langage un petit peu bizarre. La première compétence, ça s'appelle maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. Déjà, ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'au début de ta formation, tu vas pas te jeter dans une agglomération, par exemple, et encore moins aller te jeter dans tout ce qui va être intersection. Ça serait de la folie de t'envoyer dans les intersections si, par exemple, tu ne sais pas encore ce qu'est le frein moteur ou tout simplement si tu as encore du mal avec les arrêts de ton véhicule. Dans cette compétence-là, on va retrouver plusieurs choses. D'abord, connaître les principaux organes et commandes du véhicule, c'est-à-dire que logiquement, on va commencer à te parler des voyants rouges, du frein à main, du compte tour, des différentes aiguilles, et puis on Ensuite, tu vas avoir l'installation au poste de conduite. Tu vois, la première des choses, et ça aussi, c'est un petit peu chiant parce que j'ai trouvé plusieurs fois des élèves qui calaient à de nombreuses reprises, mais en fait, ce qu'on leur avait jamais dit, c'est qu'ils étaient hyper mal installés. La base de la base, c'est d'avoir une bonne installation, sinon ça devient très vite dangereux. Et puis, en plus, tu risques surtout de caler et ça serait atrocement dangereux si ton volant, par exemple, venait s'enfoncer dans la cage thoracique. Ensuite, vient le volant. On va te parler de regard mobile, de regard directeur, on va aussi te parler de Différentes techniques de volant. Ça serait compliqué si on t'expliquait pas le volant de voir la différence entre un virage et un tournant. Très vite, tu vas être limité et encore une fois, ça va être franchement dangereux ensuite tu vas retrouver tout simplement les démarrages et les arrêts alors ne t'emballe pas trop vite parce que même si tu sais démarrer sur un sol plat par exemple il va aussi y avoir les arrêts avec précision, le freinage dégressif et tout ce qui est lié au démarrage en côte. une fois que tu sais à peu près faire ça, on va t'apprendre à doser les pédales, l'accélération, le freinage à diverses allures freiner à allure élevée, freiner à allure lente ensuite vient la gestion de tout ce qui est boîte de vitesse savoir faire une marche arrière un demi tour en sécurité regarder autour de soi et avertir donc là on va commencer à te parler un petit peu des angles morts pourquoi pas les rétroviseurs si vraiment ton niveau il est plutôt avancé et puis il va falloir ensuite savoir diriger la voiture en avant en ligne droite en courbe en adaptant tout ce qui est allure et trajectoire tu vois tout ça en fait c'est la compétence numéro une et qu'on soit bien d'accord là dessus c'est que si ton moniteur veut commencer à travailler d'abord la boîte de vitesse et après le volant ou le volant et la boîte de vitesse ben tout ça finalement il en a le droit et le résultat finalement restera le même Donc tu vois si aujourd'hui par exemple tu as encore beaucoup de difficultés, que ce soit dans la trajectoire, le volant, la marche arrière, le rétrogradage, le frein moteur, tu es coincé là en fait, dans cette première compétence qui est tout simplement la maîtrise du véhicule. Et je te le cache pas, au début tu vas apprendre beaucoup de choses et il va y avoir à un moment donné cette traversée du désert. Je t'en parlais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, je t'invite d'ailleurs à cliquer sur la vidéo juste en haut à droite si tu veux vraiment voir de quoi il s'agit. Tu vas avoir la compétence 2 qui est plus difficile appréhender la route et circuler dans des conditions normal Donc des conditions normales, ça veut dire tout simplement bah, attaquer la ville, attaquer tout ce qui est intersection progressivement. Donc on va retrouver la recherche des indices sur la route. Donc on va retrouver le positionnement du véhicule sur la chaussée, le placement en ce qui concerne la voie de circulation à bien choisir. Ensuite on va adapter l'allure, donc l'allure notamment à allure plutôt lente, hein. tout ce qui est gestion par exemple de la reprise première. Le tourne à droite et à gauche en agglomération, ça veut dire concrètement bah, les rétros, les angles morts quand il va y en avoir besoin détecter identifier et franchir les intersections en fait est-ce que je vais être prioritaire est ce que je ne le suis pas j'aurai pas le même comportement franchir tout ce qui est carrefour giratoire et rond point et puis pour terminer ce que vous appréciez pas souvent ou en tout cas pas, pas particulièrement c'est tout ce qui est rangement en créneau en bataille et en épi ça veut dire que là, cette fois-ci, bah, quand je sais à peu près faire tout ça, j'ai terminé ma compétence 2. Et attention, finalement, parce que il en reste 2 de plus. Alors attention aussi à pas se retrouver dans le piège de dire « Tiens, finalement, on fait 20 heures de conduite, il y a 4 compétences. » Donc ça veut dire que finalement, je dois me retrouver à compétence 1, 5 heures de conduite, 2, 5 heures de conduite. C'est pas tout à fait ça. Pour celui qui a jamais conduit une voiture, la maîtrise du véhicule, c'est vraiment quelque chose de compliqué au début. Et très souvent, c'est la partie la plus importante et celle sur laquelle on va vraiment passer beaucoup de temps. Ensuite, ce que je viens de vous décrire, la compétence 2, là aussi, c'est pas une partie de plaisir. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et ne rien lâcher. Et une fois que je sais faire ça je pars en compétence 3 c'est à dire circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers cette fois-ci ça veut dire que si ton moniteur a la possibilité, puisqu'on doit s'adapter à l'environnement dans lequel on roule on va essayer de te faire passer vraiment en agglomération, dans des situations plus difficiles, aux heures de pointe si c'est faisable, et par exemple on va te parler en premier de tout ce qui est distance de sécurité, croiser, dépasser et être dépassé, donc ça ça paraît évident aussi, et ça ça peut parfois pas par exemple, poser problème, parce que c'est difficile aujourd'hui de dire, bah tiens, par exemple michael aujourd'hui on va essayer de se lancer sur un dépassement, finalement j'en sais rien, peut-être que la situation va pas se produire, on n'est pas maître de tout non plus. Ensuite on passera des virages, et on va conduire en déclivité, ça veut dire que pourquoi pas bah, utiliser le frein moteur en montagne, essayer de faire un petit peu d'école si on en a à proximité, connaître les caractéristiques des autres usagers, et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie, Donc là on parle notamment des usagers vulnérables, les motos, les piétons, les zones de rencontre et tout ce qu'on peut avoir dans ces différents types de routes s'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide donc là on commence à parler des deux fois de voies ou des autoroutes connaître les règles relatives à la circulation interfile des motos et savoir en tenir compte donc là on est dans une phase plutôt théorique conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites donc pourquoi pas s'il y a du brouillard et de la pluie et puis par exemple conduire à l'abord et dans les traversées d'ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts bref il y a des techniques de sécurité à connaître mais ça aussi encore une fois est-ce qu'on en a à proximité ça dépend du lieu où tu te trouves et puis pour terminer maintenant il reste la compétence 4 donc à ne pas négliger attention parce que il s'agit de pratiquer une conduite autonome sûre et économique ça veut dire qu'à un moment donné bah tu le sais hein, le permis c'est une démonstration si tu fais partie de la communauté de cette chaîne tu le sais j'en parle beaucoup et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne et que sans vous bah, ça fait un peu cliché mais je saurais pas grand chose en fait les vidéos que je fais bah, c'est grâce à vous et c'est pour vous, moi sans vous ça marche pas et vous sans moi ben, vous y arriverez quand même à un moment donné ça veut dire que dans cette quatrième compétence on va parler de itinéraire de manière autonome, donc tu sais à la fin l'inspecteur il va rarement te dire droit ou gauche mais il va plutôt te demander de suivre la direction de Créteil, de Pau de tourner par exemple en direction du périphérique extérieur, tu vois il faut être capable et de maîtriser sa voiture puisque je suis en quatrième compétence et à la fois de maîtriser mon environnement et les règles de circulation Un, on va avoir de l'autonomie et l'autonomie ça veut dire aussi attention que finalement aujourd'hui je dois être capable tout seul de faire les choses sans qu'on me le dise, donc parfois quand je reçois ce type de message, oui mais tu sais en tout, moi j'ai toujours peur de mal faire ben, j'ai vraiment envie de te dire du fond du cœur. Essaye de faire des choses, t'as un moniteur, c'est un professionnel à côté de toi, il est là pour t'expliquer, pour t'encourager, pour te montrer s'il faut et surtout chose importante pour rattraper bah, les bêtises que tu peux faire parce que moi je connais jamais quelqu'un qui a appris quelque chose sans se tromper, ça n'existe pas. Ensuite, préparer effectuer un voyage longue distance en autonomie. Donc ça, honnêtement, hein, je connais assez peu d'auto-écoles qui le font, sauf dans ce qu'on appelle des voyages-écoles. Mais c'est plutôt rare. Aujourd'hui, ça demande vraiment de la préparation et ça coûte un peu d'argent. Ensuite, on va connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer. C'est lié à connaître les comportements à adopter en cas d'accident, protéger, alerter, secourir. Je vais être très honnête avec vous, je passe pas beaucoup de temps sur ça parce que je fais mes propres cours de code et je sais que mes élèves l'ont forcément vu en théorie ensuite faire l'expérience des aides à la conduite d'un véhicule régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aide à la navigation donc tout ce qui est GPS pourquoi pas Ensuite, avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et les situations d'urgence, ok. Et enfin, pratiquer un petit peu l'éco-conduite. Donc tu vois, finalement, quand on me dit 20 heures de conduite, c'est très long, vous êtes des arnaqueurs, des escrocs, à la limite, pourquoi pas On peut bien penser ce qu'on veut, mais la question que j'aime aussi poser, c'est que finalement, les 20 heures de conduite ont été établies dans les années 1990. Et si je me réfère à cette année-là, puisque j'existais déjà, je me dis que finalement, la circulation n'était pas la même. Le programme de formation, ce que je suis en train de vous dire n'existait pas en tout cas il n'était pas aussi complet et aussi long et riche d'informations et puis surtout il y avait moins de circulation et moins d'exigences aussi notamment au niveau du permis de conduire ça veut dire que 20 heures de conduite aujourd'hui bah, c'est toujours le cas c'est vraiment le minimum à avoir pour apprendre à conduire et attention parce que tu as vu maintenant qu'il y avait vraiment un gros gros gros travail à faire derrière tout ça pour dire que la moyenne française aujourd'hui elle est entre 30 et 35 heures et si tu as un peu plus bah surtout ne culpabilise pas parce que la formation que tu as tu vois elle est vraiment très très longue maintenant que je t'ai décortiqué un petit peu tout ça tu devrais commencer à te repérer un petit peu est ce que tu es encore bloqué dans la compétence 1 2 3 ou 4 et tu devrais aussi savoir à peu près bah, qu'est ce qui te reste à parcourir comme chemin qu'est ce qui te reste du coup à travailler à améliorer ou encore à apprendre encore une fois moi je t'aide gratuitement grâce à ces vidéos là mais n'hésite pas surtout à faire le point avec ton moniteur si tu vois qu'il ne te donne pas plus d'informations que ça si c'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à aimer cette vidéo N'hésite pas non plus à partager son contenu si vraiment tu l'as apprécié. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus